Bonjour à tous, bienvenue sur Bourse Technique, on est le 6 septembre 2018. Euh, Aujourd'hui, on va peut-être regarder un peu les marchés, mais ce que je voudrais faire quand même, euh, c'est euh, peut-être vous parler de la psychologie des marchés et surtout euh, un système de trading. Euh, lorsque je parle de système, c'est un système qu'on qu établit soi-même et on tient à nos règles de trading sans se laisser influencer par euh, les nouvelles sur le marché, que ce soit les nouvelles... Euh, financière, même les nouvelles et toutes autres nouvelles, on établit un système de trading qu'on définit nos propres règles et on s'y tient. C'est la meilleure manière de réussir en trading, c'est que dans le fond, si on commence à examiner les marchés tous les jours, regarder ce qui se passe, ce que je fais, parce que ça m'intéresse de savoir ce qui se passe sur les marchés, j'aime aussi l'économie, donc c'est ce que je fais aussi, je regarde l'économie, mais ce qui est difficile avec euh, ces manières de penser lorsqu'on a, on a des positions euh, acheteuses dans le marché c'est qu'on peut se laisser influencer par euh, ce qu'on achète euh, via euh, ce que le marché fait donc euh, pour moi je prends des décisions qui sont hors de, euh, des nouvelles du marché parce que je sais très bien que ça peut d'une manière négative euh, m'influencer et je peux prendre des décisions d'achat et de vente avec euh, ce que je lis quand même je le fais, je vous le dis je le fais. Euh, heureusement l'été j'ai eu moins de temps à faire ça, à m'occuper à m'occuper, à regarder l'économie, euh, mais quand même euh euh, J'ai des positions acheteuses en ce moment euh, euh, qui sont vraiment techniques et c'est ce que j'aimerais vous parler un peu. Je vous parlerai jamais de quoi acheter, quelle action acheter. J'embarque pas là-dedans, je vous le dis tout de suite. Euh, c'est pas, je peux pas vous vous dire achetez ça, achetez pas ça. Je vais tout simplement vous montrer. J'ai pris, euh, choisi quelques actions, euh, vous montrer mon système de trading qui est absolument d'une simplicité euh, déconcertante. Vous allez dire. Peut-être que c'est trop simpliste pour réussir, ben ça n'a aucune importance. Euh, dans le fond, ça ça fonctionne. Euh, euh, je vous ai, en, euh, dans mon précédente euh, une présent, précédente présentation euh, sur mon site web, vous avez vu ça. Euh, Ed Cota, Cota, je crois, euh, c'est un des meilleurs traders euh, à vie. Euh, euh, qu'on a vu dans tous les marchés, euh, et vous avez vu un peu peut-être sa philosophie, euh, les, sa manière de voir sur six règles, euh, C'est pas si compliqué que ça dans le fond. Cette personne-là réussit avec son système de trading euh, très, d'une manière très disciplinée euh, à, à ramasser des fortunes, et euh, heureusement, euh, il, il en donne beaucoup, et c'est ça qui est intéressant dans tout ça on n'est pas là comme pour euh, rien que faire des sous, puis même au contraire, quand quelqu'un est, est, est vraiment euh, décidé simplement à aller sur les marchés pour euh, euh, avoir du, du, du cash, du capital, euh, euh, augmenter son capital d'une manière euh, folle, euh, c'est là que le l'appât du gain peut lui faire prendre des très, très mauvaises décisions. Donc, je pense que la première exercice qu'on fait lorsqu'on s'en va sur les marchés puis qu'on veut réussir, c'est d'y aller d'une manière vraiment euh, euh, réussir quelque chose. C'est un, un exercice intellectuel très intéressant parce que des millions de personnes euh, sur la planète euh, achètent et vendent des actions euh, de, la de la même manière que vous faites vous euh, qui essayent de toutes sortes de trucs euh, que ce soit l'analyse technique fondamentale ou euh, des, des secrets euh, bien gardés on parle de tuyaux, tout ça c'est faux complètement faux en passant ou les nouvelles euh, économiques ou euh, des analyses vous conseillent toutes sortes de choses euh, qui sont absolument farfelues euh, ben, dans tout ça, dans tout ce brouhaha Là où on vit, quand on est dans, dans les marchés boursiers, il y, a, il y a le fait de réussir à percer, à, à réussir à, à faire des bons moves et euh, avoir un, un gain euh, raisonnable sur les transactions. Euh, c'est un exercice plus intellectuel, je dirais, qu'un exercice euh, euh, monétaire. Donc, euh, c'est ça qui m'intéresse sur les marchés boursiers. C'est à travers toute cette grande jungle, les médias, il y a un marché aussi sûr. Euh, les marchés boursiers. Il y a un marché qui existe. Euh, les, les, les institutions euh, vous vendent des fonds communs de placement en, prenant, en prélevant un pourcentage. Si vous gagnez, ils gagnent. Si vous perdez, vous perdez. Eux autres ne perdent pas. Donc, euh, c'est un grand marché. Il faut le comprendre que ce marché-là, euh, peu importe l'institution financière, financières euh, ont intérêt à ce que vous placez vos capitaux dans des des fonds communs de placement, euh, pour aller chercher euh, un pourcentage chaque année. Mais le résultat, euh, vous prenez des, simplement des, euh, des ETF, des fonds des fonds qui représentent les indices. Euh, déjà avec ça, vous n'avez pas besoin de payer de frais de gestion. Et en suivant des indices, ça dépend quand. Hein? Euh, avec les, un système de trading F, efficace, vous pouvez, vous pouvez facilement battre ces fonds-là qui, dans le fond, souvent dévorent votre capital. Donc, ce que j'aimerais faire, tout simplement, c'est peut-être regarder le marché rapidement, mais vous parler un peu de ma technique, qui est une technique très, très simple. Donc, on va débuter le marché. On, va, bon, on a le bitcoin ici devant nous. Euh, on a eu encore un petit soubresaut, mais comme je vous dis, il n'y a rien de fort. Le bitcoin lui-même, ça c'est sur le. On va y aller. Euh, D'une manière quotidienne. Donc, euh, quotidiennement, il n'y a rien, rien qui nous indique qu'on va assister à un revirement. Euh, on est. Euh, une, une position qui s'en va sur le côté. On le voit très, très bien, même en descendant ici, un triangle, mais il n'y a rien qui, euh, qui m'indique qu'on devrait embarquer dans le « Bitcoin » ou, ou même les autres crypto-monnaies. Euh, je maintiens ce que j'ai dit. Euh, Je pense que le bitcoin et les autres crypto-monnaies, plusieurs vont euh, dégringoler, euh, euh, ça tiendra pas. Parce que dans le fond, le bitcoin, c'est euh, oui, la, la blockchain, c'est super, euh, ça peut aider plusieurs euh, pays euh, pauvres euh, à faire des transactions dans le futur. On parle de peut-être dans 5-10 ans, ça peut peut-être arriver, mais pour l'instant, il y a trop de crypto-monnaies, il n'y a rien qui va... Euh, nous assurer qu'une telle ou une telle crypto monnaie, monnaie va percer bien, la blockchain, la technologie blockchain c'est excellent donc ça va être à suivre mais pour l'instant c'est ce que je voulais vous montrer le bitcoin oui a pris euh, peut-être un petit peu de force Là, il vient de casser les deux derniers jours euh, mais c'est pour ça c'est vous montrer les autres euh, j'ai deux, j'ai l'Etheron puis le Litecoin euh, on voit que la descente est loin d'être finie j'ai un signal de vente ici selon mon système, que je vais vous expliquer rapidement, euh, et on n'a pas eu d'autres signaux d'achat. Vu qu'on est un mouvement sur le côté, on peut avoir des signaux d'achat, de vente, d'achat, de vente, mais qui euh, aboutissent pas. Donc, il euh, n'y a rien, rien qui me disait ça, parce que euh, je vais vous expliquer un peu comment que je fonctionne. Le Litecoin, c'est euh, pareil. Il n'y a pas rien qui m'indique d'acheter. Au contraire, on, on recasse vers le bas. On va regarder les marchés rapidement. Standard, Standard and Poor, on a perdu euh, depuis deux jours un peu. Euh, on a eu un signal d'achat ici. On n'a pas encore eu de signal de vente. Euh, à quotidien euh, par contre sur euh, l'hebdomadaire c'est ça qui est surprenant on continue à, à avoir une poussée qui, qui monte euh, on est peut-être à la fin d'un mouvement haussier mais par contre on n'a pas encore eu de signal de vente au contraire euh, on a une dernière poussée qui pourrait peut-être représenter une poussée euh, euh, euh, peut-être qu'il va se terminer là parce que dans le fond on a une divergence négative ici donc euh, que ce soit le Standard Poor's, Dow Jones, New York, c'est un peu la même chose. Euh, par contre, les sommets n'ont pas été euh, redépassés. Sur le Nasdaq, par contre, on a eu un nouveau sommet dernièrement encore. Et ici, on a une divergence. Est-ce qu'on va casser? Euh, c'est à suivre. C'est euh, précaire comme marché. Euh, L'or, malheureusement, comme on avait... Euh, euh, Lorsqu'on avait comme, euh, fait une analyse euh, en avril, on s'attendait à, vraiment à ce que le 1364 soit percé à la hausse. c'est pas ce qui est arrivé. On a eu un mouvement euh, qui, euh, je vais mettre ça en chandelier, euh, qui a commencé une descente à partir de ben, mai, juin, mais euh, là ensuite, on a eu une tendance, euh, rapidement comme ça, une tendance comme cela, qui a été cassé rapidement. Une autre tendance. Euh, mettons comme ça ici, on va mettre ça. Donc, euh, on casse littéralement des, euh, euh, des... des endroits où on aurait pu avoir des possibilités de rebond. Regardez, je regarde le cru ici. Donc, euh, c'est encore une descente euh, qui se poursuit au niveau euh, de l'or. Donc, euh, non, il n'y a pas rien qui nous montre qu'on aura un revirement. Peut-être qu'un petit creux qui est en train de se, se faire ici, mais réellement, dans la réalité, on ne pourrait pas dire qu'on on va avoir un, tendan, un, un changement de tendance, à moins qu'on ait vraiment un rebond, comme on a connu en 2000, euh, fin 2015, 2016 et 2000. Euh, novembre 2016 aussi, mais en ce moment, on n'a pas ce signal-là. Et malheureusement, au niveau du, euh, des minières, où ce que j'avais peut-être cru que si l'or avait euh, monté, on aurait comme euh, explosé, non, ce qui est arrivé, au contraire, on a une cassure très, très forte ici. C'est un signal de vente euh, très, très important. Donc, là, en ce moment, on poursuit, on poursuit une tendance baissière. On n'a pas de signal de retournement de l'or des orifères euh, euh, à court terme, à tout le moins. Donc, euh, une leçon là-dedans qu'il faut apprendre, c'est que c'est le marché qui a toujours raison. Euh, c'est le fort d'avoir raison, mais quand qu on a raison et qu'on perd, il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Donc, euh, le marché a toujours raison et il faut se soumettre au marché. Euh, c'est ça que je voulais vous montrer au niveau de l'art des indices. Euh, on pourrait aller rapidement au niveau des indices mondiaux. Euh, je vais ici, le CAC. Euh, long terme, ben, c'est ça. on est encore en situation euh, euh, précaire où ce que le RSI a changé de tendance. Donc, il euh, n'y a rien qui nous indique qu'on va avoir un revirement positif. Euh, au niveau du N5, c'est la même chose, on a un changement de tendance que je vous avais signalé, un signal de vente ici, euh, sur le long terme, donc euh, on ne doit pas être euh, euh, dans le marché. Dans le fond, euh, ce qui est arrivé, c'est que presque tout le, tous les marchés mondiaux ont, ont cassé à la baisse, euh, on le voit lorsque je regarde les ETF euh, mondiaux, euh, presque tout euh, a, a vraiment changé de direction. Euh, peut-être le Japon, peut-être pas. Japon, oui, ici, le changement de direction. Euh, le, la Chine, on a un changement de direction, signal de vente ici, à long terme. Euh, là, je, mettons, le, la Belgique, mais c'est toutes les ETF qui représentent euh, les pays. On est tout en descente, le euh, signal de vente. Euh, donc, euh, c'est sûr, il n'y a rien de, de, de... à long terme sur le marché, il n'y a rien que le marché américain qui continue. Puis moi, je vous dis qu'on est, est dans une situation quand même très précaire, très dangereuse. Maintenant, j'ai choisi quelques titres, tout simplement, pas des recommandations d'achat du tout. Euh, je ne fais aucune recommandation, comme je vous ai dit. Mais pour vous expliquer un peu mon système de trading. Euh, D'un, j'ai tout simplement un... c'est un signal qui vient de croisement de moyenne mobile. Euh, je vois premièrement euh, euh, un graphique quotidien, tout simplement, avec euh, RSI et le Mac de, de manière quotidienne, de quoi de très très standard. Et je me suis fait un croisement des moyennes mobiles, euh, j'utilise la 20-50 pour les visualiser, mais c'est 18-48 où euh, le signal d'achat et de vente se fait. C'est pas plus compliqué que ça. Ce que je fais, je regarde mon graphique quotidien dans un premier temps. Comme ici, j'avais eu un signal d'achat ici, en mai. Euh, une fois que j'ai trouvé un signal d'achat, un titre qui montre une configuration, euh, ben, premièrement, je vais toujours sur le, le graphique hebdo et quotidien pour avoir, savoir où j'en suis. Par exemple, ce titre-là. Ici, j'ai eu un signal d'achat sur mon graphique hebdomadaire, vous voyez très bien. J'ai un beau beau signal d'achat ici qui est clairement un croisement des, des moyennes mobiles qui ne sont pas, euh, comme je vous dis, euh, ici c'est 20-50 sur un graphique hebdomadaire, mais qui sont tout simplement un croisement des moyennes mobiles 18-48, euh, je crois. Faudrait que j'y aille voir sur mon euh, chose, mais ce n'est pas important. L'important, c'est vraiment de vous montrer comment que je fonctionne. Une fois que j'ai repéré un titre, euh, comme celui-là, « Locaux », c'est un exemple. Je n'ai pas acheté, mais je viens de vous donner l'exemple. Euh, J'ai un signal d'achat ici. Je m'en vais voir au niveau du quotidien comment est-ce que ça se passe. Donc, on est à peu près ici lorsqu'on a eu le signal d'achat. Au niveau quotidien, oui, on avait un signal d'achat confirmé par le signal d'achat au niveau hebdomadaire. Qui est à peu près le 2 juillet, 2 juillet. Deux, euh, 30 juillet, excusez, 30 juillet. Bon, je, je retourne quotidien. 30 juillet, on est à peu près ici. J'ai un signal d'achat confirmé par euh, ma, mon euh, croisement des moyennes mobiles hebdomadaires en juillet. Donc, ici, mon croisement est très, très valide au niveau euh, quotidien. Donc, euh, j'aurais pris, ben, pris une position dans ces coins-ci. Donc, euh, selon Ed Seque, euh, c'est ce que je dois faire, c'est laisser courir mes profits. Et si euh, certains titres euh, me jouent des taux, changent de direction, ben je prends mes pertes et je déguerpis. Euh, un autre titre qui est euh, semblable, on va aller voir sur l'hebdomadaire. Ici, je n'ai pas encore eu un, un signal d'achat clair. Par contre, on, il semble y avoir un, un, un retournement, euh, je dirais peut-être pas imminent parce que c'est le marché qui a toujours raison. Il y a des signaux sur le, le graphique hebdomadaire qui m'indiquent qu'on est en train de revirer. Euh, je regarde ça sur euh, ma, mon RSI. RSI très, très important. Je trace une ligne de tendance sur le RSI comme ça. Je vois que j'ai eu une cassure à la hausse. Je regarde mon MAC qui s'envoie en territoire positif ici. Euh, L'histogramme est en territoire positif, mais euh, mes lignes de MAC commencent à, à vouloir percer ici. Donc, euh, une très grande probabilité que le titre est en train euh, de se revirer. Donc, je pourrais comme euh, éventuellement voir la possibilité d'embarquer euh, dans ce titre-là. Euh, j'avais un signal de vente ici ici je n'ai pas encore de signal d'achat sur l'abdome, on voit très très bien qu'il y a comme un revirement qui s'en vient et euh, quotidien euh, vu qu'on a eu une période de descente on voit très bien c'est un couloir de descente euh, ça s'est euh, dessiné à partir d'ici euh, on voit très bien qu'on descendait Ensuite, on a eu un genre de petite consolidation qu'on n'a pas encore euh, terminée, euh, on le voit par en bas aussi, et puis là on est en changement, en changement de direction et on a un signal d'achat au niveau quotidien, euh, au niveau hebdomadaire, euh, comme je vous dis, le signal n'est pas encore confirmé, mais il s'en vient. Donc, euh, c'est un titre que je pourrais regarder, considérer à l'achat ou euh, peut-être euh, prendre une position prudente et attendre euh, ce qui va arriver parce qu'on semble vraiment avoir un revirement de situation. Donc, euh, c'est tout simplement ça. Je ne veux pas rentrer dans toutes les subtilités, mais en gros, mon système de trading, c'est quelque chose qui est tout aussi simple que ça. Il n'y a rien d'extraordinaire. De, euh, et puis, euh, ce qu'il faut faire tout simplement, c'est d'avoir de la discipline, s'en tenir à notre système de trading tout le temps. Lorsqu'on a un, un signal, c'est la raison pour laquelle je me suis mis euh, un petit tag ici qui me dit euh, « quand vendre, quand acheter euh, ». Je m'en vais avec euh, mon graphique quotidien, c'est la même chose. Euh, achat, vente, achat, vente. Et c'est la même chose aussi euh, pour un indice ou un ETF. Euh, là, c'est de manière quotidienne, c'est peut-être moins évident. Signal d'achat, vente, achat, vente, achat, vente. Et euh, c'est la même chose quand on descend, euh, vente. Et confirmé bien entendu, avec euh, le graphique euh, hebdomadaire où on a vraiment moins de signaux d'achat, mais qui sont assez clairs. Euh, ici, on a eu des signaux d'achat euh, dans ces coins-ci, je peux. Oui, qu'ils apparaissent pas, mais on a eu des signaux d'achat ici, peut-être qu'il y a un petit bug, je peux aller sur le Dow Jones, oui, peut-être c'est ça, on a des signaux d'achat euh, mettons là, j'aurais eu un achat vente ici, achat vente achat, vente achat vente achat, vente et j'ai un dernier signal d'achat ici. Il s'en allait vraiment vers la vente parce que j'avais eu un signal de vente, mais là, on poursuit la hausse. Donc, euh, pour les courageux, pour, on pourrait continuer à acheter des indices, mais ça me tente moins d'acheter des indices, parce que j'ai vraiment peur des sommets, mais par contre, il y a des titres que vous pouvez choisir individuellement et euh, prendre des décisions comme ça, tout simplement, en ayant un système de trading. Et je suis pas en train de vous dire que mon système de, mon système de trading est le meilleur, vraiment pas. Loin de là, c'est quelque chose de... C'est un système très, très simple, mais c'est un système qui fonctionne. Donc, euh, c'était ma, ma chronique d'aujourd'hui. Euh, à la prochaine.